Salut tout le monde, j'espère que ça va bien aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo pour tester une nouvelle ration d'urgence. Alors peut-être que vous ne le savez pas, peut-être que vous êtes nouveau sur la chaîne, auquel cas merci d'avoir cliqué. <rire> euh, actuellement, j'ai passé un peu plus des 550 abonnés sur la chaîne, ce qui est vraiment très cool. Donc merci à tous les nouveaux et nouvelles abonnés. En parlant de ça, n'hésite pas à cliquer juste ici pour t'abonner. C'est genre gratuit, hein, ça prend… 5 secondes, tu vois juste le temps de le dire c'est déjà fini, voilà, pouf, c'est parti euh, donc en tout cas, aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle ration d'urgence, aujourd'hui, on est sur la ration, la survival ration de Emergency Food by Trek and Heat, c'est normalement la une ration de l'OTAN, euh, c'est une ration d'urgence qui se conserve comme à peu près toutes les rations d'urgence, une dizaine, une quinzaine, une vingtaine d'années. En tout cas, sur ma chaîne actuellement, c'est le troisième test de ration d'urgence que j'ai pu faire. Jusqu'à présent, vous avez peut-être vu ou pas, je vous mets au cas où une fiche, juste là, euh, cette vidéo-là que j'avais testée, donc concernant deux rations d'urgence, les peut-être les plus connues pour vous, qui est la NRG5, et la ration de Sylvain Océan, j'avais fait une petite vidéo explicative pour dire un petit peu rapidement euh, quels étaient les avantages, les, incon les inconvénients, le goût, tout ça, ce que je préférais et compagnie. En tout cas... Vous avez la fiche si jamais vous voulez aller voir la vidéo et au cas où mettre cette vidéo là en pause. Sinon, si vous êtes toujours intéressé par ça, on va continuer juste ici avec cette ration d'urgence qui est au prix faramineux de 4,50€ sur Lyophilis Eco. Au cas où, pareil, petite fiche avec comment commander sur le site et tout ça, tout ça. C'est hyper simple, ultra facile à tu commandes et compagnie. Bye <rire> On y retourne, désolé. Il y a une petite coupure. Euh, du coup, ration d'urgence, 2400 kJ, 575 calories. Donc on est normalement sur deux blocs équivalents. Donc est... on va faire un nouveau type d'unboxing rapidos. Mais en tout cas, vous avez ici tout en haut une ouverture facile. Vous l'ouvrez en deux. Tac. Ça se re remplit d'air un petit peu. Et... Bah voilà, hein, c'est comme toutes les rations d'urgence hein, sur ça, vous avez l'équivalent de des barres énergétiques. Alors après, hein, on n'est pas sur les barres énergétiques que vous trouvez dans le commerce avec euh, des noisettes, des cacahuètes, euh, du chocolat, euh, des berry et autres. En général, on est quand même sur quelque chose d'un peu plus fade ou en tout cas qui n'a pas énormément de goût et qui ressemble plutôt à de la farine compactée. Hein, donc autant dire que... D'un point de vue euh, simplement de goût et si vous vous attendez à quelque chose d'appétissant, on n'est pas du tout sur ça. Donc, vous voyez, hein, c'est tout à fait très bien emballé, sous vide. Ça tient un paquet d'années, faut pas s'inquiéter. Donc, en tout cas, voilà le produit. Donc, on a deux grosses barres qui sont comme ceci, hein, comme vous le voyez. Hein, on se tente un petit peu des petits visuels. Euh, et donc là, ouverture simple, hein, vous avez toujours... C'est toujours dans du plastique, hein, donc ça faut pas vous inquiéter pour ça. Ce sera toujours homogène et euh, sec. Voilà, donc ça en tombe de tous les côtés. Alors en termes d'odeur, alors je pense que ça se rapproche un peu plus du Siven Océan, sur la ration d'urgence Siven Océan, hein, pas euh, les océans. Donc on va tester. Alors, on est vraiment sur quelque chose de sec. Si vous posez la question, c'est sec. <rire> alors. On a toujours donc évidemment le goût de farine mais euh, c'est un mix entre la ration de Sivan Océan et de NRG5. Donc on est sur quelque chose de farineux. On a pas mal le goût de la farine mais également de le goût des... comment ça s'appelle Des céréales un peu, enfin des céréales autres que farine. Vous Voyez plutôt euh, noisette, euh, on a quelques morceaux un petit peu orangés, marron à l'intérieur. Euh, c'est plutôt bon. Pas désagréable à bouffer, alors évidemment, je pense que avec un petit carré de chocolat ou un petit peu de liquide à côté, ça pourrait être très bien. Évidemment, donc la manière de consommer ces barres d'urgence en général, c'est quelque chose qui a beaucoup de volume, beaucoup de calories, beaucoup de gras, de sucre, de sel et compagnie pour vous apporter un maximum de qualité nutritive. Évidemment, la chose étant que euh, c'est nourrissant, mais si vous le mangez tel quel euh, à sec, à vide, on va dire. Euh, son liquide à côté. Il Faudra bien mâcher un moment pour que la salive se mastique, que ça mélange bien, ça fasse une pâte homogène. Évidemment. Si jamais euh, vous êtes intéressé également par les vidéos de sac d'évacuation, de tous les éléments, les modules qui pourraient se rajouter dans le sac d'évacuation, je vous laisse ma plus grosse vidéo concernant le sac d'évacuation. À gauche, à droite, je ne sais plus de quel côté, on verra. Euh, et euh, donc, normalement, un sac d'évacuation fait pour tenir 72 heures. Moi, dans ma version, c'est une version civile, donc je l'imagine dans le sens où il y a des inondations, incendie, tremblements de terre, ou évacuation même en général, et on est pris d'un endroit, on nous met à un autre endroit, dans un gymnase ou autre, potentiellement avec de la nourriture ou pas, à voir. En tout cas, moi je vois ça dans ce sens-là, un sac d'évacuation, bref, en tout cas on termine avec ça. Euh, donc toujours quelque chose de, de plutôt bon à manger. Si vous demandez, on est sur quelque chose qui n'est pas forcément très sucré. Plutôt simple, nature, je pense que ça peut vraiment équivaloir à un repas euh, standard, disons. Mais euh, voilà, il y a pas mal à bouffer, donc euh, petite ration, euh, ration d'urgence bien bien cool. Il n'y a pas vraiment de goût qui l'emporte sur l'autre, je trouve que c'est plutôt mm, bien équilibré. Il y a légèrement de sucre, mais avec la farine haute, ça s'équipe plutôt bien. Donc, du coup, je vous la conseille. Je vous conseille euh, fortement cette ration d'urgence. C'est la première fois que je l'ai testé. Enfin, cette euh, blog de ration d'urgence, en tout cas. Première fois que je l'ai testée. Et euh, plutôt plutôt sympa. Plutôt sympa, ouais. Bon, en tout cas, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à la liker, la commenter. surtout, vous abonner justement, justement en recliquant X ici. Ici, là, vous voyez, juste là. Et puis, au cas où, je vous laisse une petite vidéo ici et ici, ici, ici, un peu partout <rire> au cas où pour euh, bah voilà, voir un petit peu les autres choses que j'ai pu faire sur la chaîne et puis bah, sur ce on se retrouve pour une nouvelle vidéo une autre journée, une autre semaine, allez ciao